Merde, je confonds d'autres personnes. Ah, je vais... ah, je vais... ah, ah, ah, ça tire, ça tire vers moi. Ferme, ferme, ferme, ferme, ferme. Oh vais... ah, oui putain. Oui, putain. Oh le coup de couteau. Oh le fourbe. Solo. Oui. <t'> <rires> On va sauver la vie. Qu oh, oh la vache Oh la vache le risque que j'ai fait. Toi c'est toujours le Oh 10 bits. Merci On va premier. Et c'est lui qui est le premier Pas <rire> ah, pour longtemps <rire> Ils dit qu'on va tu c'est sais que ça va se vendre très loin avec nous Par exemple il y a les... Wouah 100 bits Il like, il like Oh mec t'es sérieux gros. <rire> ah Elix, c'était un... Ah Elix, de. Ouais. Bon vous arrêtez En <rire> vrai, ça me fait plaisir Ouah wow, 20 bits ouais, ouais. Ah d'ailleurs Arrêtez de m'en des bits Salut Nartak, salut Infinite 53 Vous avez vu ouais. j'ai beaucoup de bits <rire> ouais. Et il y en a encore des bits <rire> Infinite qui me passe 7 bits. Infinite euh, dépasse <rire> l'autre personne pour euh, être à 17. Et y en a un qui veut pas être euh, dernier. <rire> ah, Mais faudrait ah en passe un pour les bits en fait. Juste. Ah Infinite qui avait prévu à l'avance, 10 bits. <rire> Ça va. Oh je vais mettre à l'avance. <rire> oh un Arthas qui envoie 500 bits Oh et un Arthas qui passe du coup premier. Euh, il va faire le fou, juste attends la fin de la game. 2 minutes, 3 bits pour euh, Infinite. Infinite qui commence à mettre euh, <rire> une seule bite. Hello team, Hello, team. Where are you from? French. Oh nice. Bonjour. Bonjour. <rire> ah il fait une awape. Par contre le ventilo. <rire> ah il voulait quelque chose d'autre Merde, je l'ai pas entendu. Par contre il faut qu'il a... arrête d'activer le micro tout le temps. <rire> can you hear me bro? Oh yeah, you can hear me. Don't cry bro. Let's be friends. I need friends, bro. <rire> You are very good. You are a pro player. Ah, yeah, yeah, be careful. I love you. I love you too. Bro. En vrai, l'autre il adore Ah, une Nouvelle invitation. Ah, il m'a ajouté en ami. Oh, il est mignon. Je vais, je vais l'ajouter. Je le trouve drôle. Il m'aime beaucoup celui-là. On va jouer avec lui. Lui, m'a pompé. <rire> c'est sur c'est sur A... Oh, la bombe Oh, tu... Oh là là Cette action <rire> Moi, j'étais en retour Windows. Moi, je m'en bats les couilles. <rire> T'es vraiment niveau Oh, tant de niveau. <rire> <rire> de, niveau oh, de base euh, je suis Nova 3. Donc euh, voilà. Oh, j'espère ah, je que tu vas nous carry. Non parce que ça fait j'ai repris quand j'ai repris il y a deux jours, j'ai <rire> ah, arrêté pendant un mois. Ah merde, attends. Ah, ah je comprends mieux. Ah je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant. <rire> parce que il me dit c'est pour ça c'est c'est pour ça c'est que ah oui rien à voir putain j'avais pas vu Ah oui t'es si. t'es comme nous en fait <rire> J'espère que tu vas nous carrier et tout <rire> euh... ouais, <je rire> seras... Nice 3 ah, balles <rire> Oh merde putain <rire> <rire> Oh ils sont plein de toute façon faut pas me gêner oh, C'est chaud Ah là où c'était chaud hein Hop <rire> là Flash Ça Flash Ah là putain tout de suite sur la droite. Nice. Ok, okay c'est sur Nice. Que. Ok. Oh, oh, oh, oh. Mets un mur, mets un mur Mets un mur. <rire> <rire> consuille, consuille, consuille. Prends le snipe, oui. prends le snipe. Tu peux les rocher Hugo, vas-y. Il où ton pote là oh, Ouais vas-y Hugo, vas-y, vas-y. Ah ouais, Vas-y, il fait quoi l'autre Mal, allez, allez, c'est bon, c'est bon. Yes! Oh merde, je l'ai tout simplement esquivé. Boo, boo, boo. Bébé, aucun stream serait capable de faire ça. Meilleur est en plein stream. Dernier lot, dernier très Ninja diffuse vite. Ah, vite, vite, dernier gros. Il a eu l'eau, il a eu l'eau. Non, mais sérieux, pas bah ouais. grave. Tant qu'il diffuse, c'est bon. Il l'a pas entendu avec tout le bruit. Good Merci. job! Nice! C'est pas moi qui ai fait le Néja Diffuse, mais c'est mon copain que vous harcelez Et en plus, il oh, t'amène oh, le kill. Beau, je vais faire ça, mais je vois personne? Moi, j'ai l'impression que je suis pas au même jeu. Ah ouais, en plus, il a fait 0-0-0. Non, à ta droite, je vois pas. Ah merde, Ouais se ah. ah. Ou sur le silo. Regarde ouais, au-dessus de toi. Ah, il te vise, en il te vise sur le silo. Ah, tu l'as <rire> vu. Oh putain. Je cours là, je cours là. Ah bah quand on t'a vu. Euh, oh, euh, magique! Il euh, y a de quoi, hein? Par contre, as merci, tu n'as pas accepté, merci. Merci pour le sub, magique euh, Ouais, ouais, ouais, ouais je suis là. Des... Ah, tu peux <rire> le dire, ça me fait chier, gros. Hein, tu... <rire> non, parce qu'il y a embrouille sur mon balcon. <rire> non, <rire> non, non, il y a trois pigeons non, qui non. se battent, on doit être sur ton balcon. Tu dis... <rire> <rire> Par contre, ça va pas, pas faire la première fois que les servers s'ils sont en palais. Ouais. Bon, c est c est... Les... Non, mais ils sont pas en palais, hein. c'est juste toi qui en palais. Je sais pas, t'as été... décidé d'aller voir tes pigeons sur ton balcon ou lui les accepter bon. <rire> ah. ah, C'est fou <rire> <Ouais. rire> Et puis là, il donne à moi... J'imagine Darko sur son petit banc avec ses petits... Bah je suis pas je vais je à c'est une mamie, il va se nourrir les petits pigeons. Il va faire une miniature avec sa vidéo prochaine là. Sa prochaine vidéo, il à moi avec le avec... corps de billets en train de jeter des billets. Hé Venez chier les pigeons Petit coup pigeon, tu m'as raté la partie 16 gal Confirmation du ah, mal. Allez. ah le ah, ah. Faites un petit Je pense que ça va être la game la plus ridicule qu qu'on aura jamais fait. C'est zéro facile. Abandonnez le mat. <rires> oh. Non, non, non. <rires> oh, c'est oh, bah ouais. <rire> <rires> <rire> Et merci, la Dagor d'accord qui m'envoie me, qui T'es nul. Oui, bah, viens jouer avec moi, la On va voir si T'es nul. Oui. Oui. Regarde, <rires> <rire> Regarde. <rires> Il Silver 3 qui carrière. Je suis fine au dessus. Bon, on fais va voir. Dessus, ah le feu Putain mais.. Oh, mais oh, mais... Oh, mais oh, pourtant je t'ai. <rire> putain Oh <rire> that the move of the French player goes... <rire> oh, J'envoie une flash et tout pour y aller tranquille. Bah moi en plus j'allais lancer la, <rire> la molotte. Je pensais que eux t'allais trop courant avec ça. <rire> Attends. Ouais Comment bien donner ta position oh. Je kick. Il a droite. Oh. C'est bien pour toi pas. qui. Défuse par contre. Ouais. <rire> non ouais parce que là t'imagines ton ordi il plante. Oh on est dans la merde. Là. Ah j'ai planté. Très vite. Mec si tu défuses pas je mets la pause s'il te plaît. Tu mets F1 si tu défuses pas mec. <rire> il a mis quand même F1 je pense. <rire> Alors celle là elle était belle Heureusement que le pape a sauvé la game. Je quitte le discord. Ah du coup il faudra que je le mouffe et chier. Trop dur pour le jeune Alexis, lui qui voulait gagner la game sans mourir, il s'est pris une grenade. Vas-y là. Vas-y On sent le somme dans la glotte Il diffuse, il fait Ninja diffuse. Ouh oh, Bah dis donc mmh. oh, oui, clairement son Il y avait même sa petite jambe qui t'est passé un peu Vas-y, je suis surah pour une bah, fois Ah bah on va Allez, aller tous les place. trois Allez. Ouh oh, plus qu'un Regarde, Hugo, c'est la salope. qui te laisse Arrête, arrêtez, c'est pas le moment, c'est pas le moment C'est <rire> vrai, tu vas mourir Tu vas voir, tu vas te prendre une balle et ça va te mettre 5 ans eh ouais, maintenant j'ai 50 PV, un hein. scoot, tu peux me tuer là. Tu fais chier, Hugo. <rire> ah <rire> ah Salut Le CT double porte, je l'ai vu, je pensais que c'était un allié, je lui pas tirer dessus. C'est Hugo après qu'il l'a tué. Ah ouais, vas-y, dis-en plus. Ah, ah -ce bah, Hugo Est-ce que t'as est je... euh... est ton brevet des collèges <rire> Il a pas le temps. Allez Allez, allez. Yeah, yeah. Uh, 75, je vous ai tous mis la branlette. On sait tous qu'il est promis parce qu'il a planté deux bombes. Hein. Bah, Excuse-moi, le mec qui a fait quand même 21 kills et 11 ah balles. Je suis deuxième. Hein. Ouais. En tout cas, on va pas dire non bah... plus que le Nova il est derrière euh, tout le monde. Hein. Ah bah c'est ça. Moi <rire> j'ai dit qu'il m'avait pas c'est le brevet des collèges qui fait ça. C'est le brevet des <rire> Tous les Australia. trois.